Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions du Verseau pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mercure entrera dans euh, le Taureau, votre quatrième maison et va y rester jusqu'au 11 mai. Durant le passage de Mercure dans cette quatrième maison, votre foyer serait soit le lieu de toutes vos activités ou bien le lieu de vos préoccupations. Durant ce passage, vous pourriez être en train de déménager ou bien lancer des projets qui concernent votre famille ou votre foyer qui pourraient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 par ce passage aussi. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera dans les gémeaux, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront vous, chers verseaux, les gémeaux et les balances, et les moins chanceux les cancers. Donc la lune est dans votre cinquième maison, et Vénus est là aussi dans cette même maison, faisant un beau trigone avec Mars dans votre signe, votre côté amoureux doux fait un bel équilibre entre vos désirs intimes et vos désirs émotionnels. Vous serez enjoué au niveau sexuel, mais aussi vous aurez cette belle attirance doucement séductrice. Un beau magnétisme personnel vous servira même au niveau professionnel. Votre créativité sera stimulée. Et si vous étiez artiste, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose de créatif. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer, votre sixième maison. Les plus chanceux seront les cancers poissons, scorpions, et les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Verseau. Donc, votre intuition sera particulièrement forte et elle vous guidera dans la prise des décisions rapides. Suivez votre instinct et profitez des opportunités qui pourraient se présenter soudain. Vous trouverez des moyens originaux pour faire les choses en raison de votre nature curieuse et inventive. Et vous trouverez des solutions inventives pour les problèmes qui pourraient se présenter. La seule chose dont je dois vous avertir seraient les sautes d'humeur qui pourraient s'imposer et l'impulsivité dans vos réactions avec les autres. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion. Les plus chanceux seront les lions béliers, sagittaires, et les moins chanceux, vous, chers verseaux, les scorpions, taureaux et vierges. Donc, la lune est dans votre septième maison. L'opposition de la lune de cette maison combinée à certains aspects délicats faits par la lune avec plusieurs planètes rend cette période, surtout la journée de jeudi, une période très délicate. Les énergies de cette période pourraient vous rendre triste, peureux ou inquiet à cause d'un sentiment inexplicable que vous pourriez avoir. Si vous partagez vos sentiments avec quelqu'un à qui vous faites confiance, cela pourrait aider beaucoup. Mais il faut choisir les mots pour décrire ces sentiments. Surtout si ce quelqu'un avec qui vous partagez ces sentiments partage avec vous sa vie aussi. Des exercices de relaxation ou du yoga pourront Aidez aussi pour éviter que vos sentiments négatifs ne se manifesteront dans vos réactions ou dans votre comportement. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. Les plus chanceux seront les Vierges, Taureaux, Capricorne, les moins chanceux les balances Et vous, vous êtes ici, cher Verseau. Vous pourriez dépendre sur un revenu ou une assistance financière en provenance soit de votre conjoint, vos parents, les membres de votre famille ou tout simplement une institution financière. Vous aurez des émotions et des sentiments contradictoires. Vous pourriez avoir un sentiment d'optimisme une minute et l'autre, soudain, des peurs ou craintes enfouies en même temps.